Let's go baby! On se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo de la journée. j'ai changé de t-shirt. Alors autant vous dire que j'ai aussi remis du déo parce que le premier là. Ouh, j'ai encaissé un hit -marker. Ça c'est un signe, ça. Ça, ça c'est un signe, faut faire attention, faut arrêter les conneries. Ok, un hit marker. Ok, pas de hit marker pour lui. C'est ok, on a enfin validé un kill. Je vous jure, j'ai essayé de tourner une première vidéo avec ce nouveau sniper. Okay. j'ai fait beaucoup de hit hitmarker, autant vous dire... Hop là Autant vous dire que j'étais pas déçu. Si, j'étais très déçu. C'est ce qu'on appelle de l'humour. Peut-être à chier, mais de l'humour. Il est là. Oh là là, dégage monsieur, dégage, dégage. Il m'a fait peur, il m'a fait peur. Hop, hop, on recharge. C'est bon, on a rechargé, c'est good. On est dans les plans, dans les temps, on est bien. Il y a quelqu'un sans doute en bas à gauche là, je pense. J'ai l'impression, j'ai le sentiment. Donc on est avec, euh, du coup, ce nouveau sniper, le k Suisse. Nos amis Suisses, mis à l'honneur pour cette saison 3 de Black Ops Cold War. Aïe, aïe. Il a pu retirer très vite. Hein, il a joué M90. Donc nos amis suisses mis à l'honneur. Je le joue nature. Alors certains vont dire c'est normal du coup que tu mettes des hitmarkers. Oui, c'est certes d'accord. Mais bon, après je m'attends quand même à ce qu'un sniper one shot un minimum. Donc on espère pas enchaîner cette ce trend de hitmarkers et on a envie d'essayer ce nouveau sniper à verrou. Hein. J'ai envie de te dire que historiquement les snipers à verrou sur Call of Duty ça a toujours été une institution. m 43 intervention. Donc à chaque fois qu'il y en a un qui sort, ça fait plaisir à beaucoup de monde. Donc on espère nécessairement qu'il soit au niveau. À la hauteur des espérances. C'est quoi encore Il n'y a que le haut de sa tête qui dépasse. Mais il n'y a que le haut de son corps qui dépasse. Je mets hit marker, mais ça me dépasse. Parce qu'en plus, le sniper, en termes de feeling, il est cool. Je l'aime bien. Je pense qu'avec euh, un peu plus d'accessoires, notamment le, le, le, le dernier canon qui augmente les dégâts, ça devrait résoudre le souci. Mais après, le problème, c'est que j'ai pas envie d'avoir à attendre le dernier canon pour pas mettre un hit marker euh, une fois sur deux. Tu vois ce que je veux dire ou alors même, voire pire, deux fois sur trois. Donc, vas-y, on va tester ce petit K31 Suisse. Je vais pas trop jouer à la PPSH dans cette... Euh, dans cette, dans cette euh... Pas trop jouer à la PPSH dans cette vidéo. Pour la simple et bonne raison. Que sur ma vidéo nouvelle map, qui est sortie tout à l'heure, si vous l'avez pas déjà vu, Je fais du sale avec. Je joue déjà avec, et en plus... Attends. Je, ça, mais c'est une putain de blague! C'est une putain de blague! Je, mais hitmarker à tout va! deux d'affilée! J'ai dit 2 sur 3, mais je pensais rigoler, mais <rire> le jeu il m'a dit attends! Ah, par contre, là, vous avez vu? Ça j'avais pas remarqué! Le, le chargeur se recharge en un coup. Euh, quand tu recharges, tu recharges 6 balles. Donc euh, je sais pas si tu perds celle restante, tu vois ce que je veux dire? Genre en mode si tu recharges alors qu'il t'en reste qu'une. Mais. Je ne sais pas, mais en tout cas ça fait plaisir. Alors je vais jouer de cette manière, voilà. Mais. C'est trop frère. C'est trop frère C'est trop Mais regardez le nombre de hit hitmarkers C'est hallucinant Parce qu'en plus en termes de... de feeling, mais il est trop cool Mais gros, j'en ai marre d'hit marker, c'est quoi ça Alors s'il faut vraiment le dernier canon, celui qui rajoute des dégâts pour pouvoir le jouer à peu près correctement, je vous le dis, vous allez passer un long moment à pas avoir de plaisir avec parce qu'il met trop de hitmarkers. Alors certains me on vend hardcore, sauf que. Je leur répondrai que je n'ai encore que 26 ans, donc euh, le hardcore. Euh, pas encore ma cam, mon gars. J'y songerai quand j'en aurai 35. Voilà, voilà, c'est bon. J'ai donné ma petite vanne sur les vieux beaufs qui jouent hardcore, tatata. Zack est content. Toujours les mêmes vannes chaque année. Je dois vous dire que je suis content d'un truc. C'est vos retours sur ma vidéo les meilleurs clips de l'histoire compétitive de Call of Duty. Donc j'ai essayé de vous faire une vidéo où je vous explique des contextes, où je vous mets un petit peu de délire, tout ça machin. Une vidéo qui est en soi déjà assez longue, 35 minutes. Donc j'en étais vraiment très satisfait. Du rendu et de vos retours. Voilà, let's go du rendu et de vos retours. Hitmarker encore C'est bon, on va rien dire. Je vais pas dire Hitmarker encore à chaque fois, parce que sinon, la vidéo sera à base de Hitmarker encore, et c'est pas super intéressant. Hitmarker encore Mais c'est <rire> gravissime, je suis en 11-5, je mérite au moins 6 ou 7 kills de plus. Si le monde tournait rond, j'aurais 6 ou 7 kills en plus. Hitmarker, mais vu que la vie est une chienne, Marqueur à foison, mais c'est grave. Vraiment, je, je, je vais offrir un sub Twitch à celui qui les aura tous comptés, qui me les dit en top commentaire. Encore Mes frères, c'est. Oh, dans mon dos. Allez, viens, petit, viens. Je t'ai entendu. Hein. Gna, gna, gna, gna, gna. Tu crois que j'ai un. Tu crois que j'ai un à 1200 balles pour pas t'entendre te quand tu me fais le bac comme ça Donc, merci pour vos retours sur ma vidéo clip, même si je dois avouer que je suis un peu abattu. Euh, je suis abattu. Oh voilà Bon, ça c'était stylé, ça. Ça c'était stylé. Voilà, le double, le double, let's go. C'est vraiment... Le... Mais ce sniper, mais en schizophrène, parce qu'il est lourd à jouer. En termes de feeling et tout, j'adhère. Mais en termes de puissance, c'est calamiteux, mort Mais j'avoue que quand... Tu sais, je me casse le cul un petit peu à travailler une map, 35 minutes, tout ça, machin, etc. Quand la moitié des commentaires, c'est... Pourquoi... Et ça, ça, ça c'est classique. Le, le premier top commentaire de la vidéo, j'étais abattu. Mais quand je vous dis abattu, le mot est pas pas, pas trop long, pour être pas trop lourd pour euh, ce que j'étais. C'est euh, Ouais, ton t-shirt il est froissé. J'étais là, mais vraiment la vie de ma mère. Vous respectez rien, ton t-shirt est froissé. J'étais là, bah ouais, ça, le t-shirt est froissé. Bah écoute. Ok. On a un harp. Ça met bien. Non, j'ai raté. Une grosse balle, là, c'est dommage. Attends, oh. Oh. on se met ça. Oh, j'ai eu peur, sa mère. On a le harp, il faut en profiter. Oui, mon t-shirt est froissé, monsieur. Mais saluez le travail, saluez le travail, respectez. Et ne vous focalisez pas sur des euh, détails, euh, voilà, quoi, qui, qui, qui sont pas non plus énormes, quoi. Le t-shirt froissé, en vrai, on s'en bat les couilles. Merde, j'ai raté une, une balle facile. Une... Attends. Marker. Pike marker. Il est où le deuxième. Reviens un petit. Il y en a un dans mon dos, je crois. Pas facile. Pas facile, pas facile. J'ai un peu de pression là. Mais je campe Hélicoptère d'attaque Let's go Encore un kill Let's go Chef Victo Non, non, non Ouf, j'ai failli rater un triple. Hop, on va ramasser les médailles. Tac, on est bien. Donc encore une fois, comme je voulais le dire par rapport à la vidéo clip. Quand tu fais une vidéo de ce genre, t'es obligé de faire des choix. Donc forcément, j'ai été obligé d'en euh, louper un. Par exemple, un V2 de Gotaga contre Envy. Ou des clips de MW3 ou des trucs comme ça. Et réellement, si j'avais envie de faire une introspection complète, comme j'ai dit, la vidéo aurait duré deux heures. Et c'était pas mon envie. Il y a un mec qui m'a fait vraiment un commentaire. J'étais mort de rire. Vraiment, Je me suis dit, ce mec-là.. Euh... Il m'aime pas quoi, tu vois genre il est pas content, genre le, le gars, il est à deux doigts d'aller dans un service client, il a mis Oh tu fais trop pitié de dire que la vidéo devrait durer deux heures, si tu vas mettre tous les, tous les trucs, t'as qu'à faire plusieurs épisodes J'étais là, bah ouais, mais après tu oublies peut-être un truc Est-ce que c'est mon envie de faire plusieurs épisodes autour de ça Franchement non, mais le gars, mon envie mal payé la vie de ma mère est ce que c'est mon envie de faire plusieurs vidéos sur ça franchement je pense pas c'était pas le cas et je pense que celle ci était de toute manière assez complète bon les ben, ouais, c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu là, la vidéo sniper franchement 24 12 9 confirmations, tout ça machin j'ai rien à me reprocher alors certes, ton père c'est un gameplay perdant mais euh, voilà je fais quand même un très bon score et je pense qu'on a pu voir un nouveau sniper euh, sous euh, toutes ces formes. Est-ce qu'il vous plaît Est-ce qu'il vous plaît pas Bah vous de me le dire en commentaire, en tout cas moi je le trouve vraiment cool. J'ai hâte de le retester un jour avec les bons accessoires, même si je le montrerai jamais assez pour avoir les bons accessoires, tu connais. J'espère que cette vidéo également vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like, tout ça c'est cool, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, et je vous dis à tout à l'heure les amis pour la vidéo sur le mode caillou et bâton. Bisous